Je pas, je et bon moi, chers à tous et c'est aujourd'hui on se retrouve sur le jeu de catch qui s'appelle Miss Link et P. Alors je vais juste passer sur le jeu Donc aujourd'hui bah, on va faire Team Web Ah attendez C'est un amour, parce que c'est un peu gamin Ah c'est bon. bon Je vais pas jouer euh, l'arbitre cette fois-ci Je pense on fout des personnages Moi ouais, c'est C'est pareil ça, c'est pas nous. Donc là, c'est un truc en duo Donc ça veut dire que je pourrais défoncer la gueule des tubes. Les duos Je suis les gueules ou pas Je suis qui... Attendez. Alors, on va reculer la caméra. Euh, on va reculer la caméra. Attendez. Ça vous dérange pas que je fasse une chose de copure parce que... Ben... Attendez. Voilà, donc là en fait j'ai enlevé euh, net, En fait, là, je vais enlever la... Voilà, la. lumière pour qu'on voit mieux. Parce que ça va très cool quand même. Voilà, là, là, on voit mieux. Par contre, je suis où non, non. Ok, je suis là. Ok. Je sais où je suis. Je suis le mec en bleu là. Avec euh, le. Siple bleu là qui fait des coups comme ça aléatoirement. Mais Il y a son pote et mon pote derrière. Oh Je suis pas président Tug. <rire> Présent euh, Président Tug. <rire> non Mais casse-toi t'as fait du monde, des autres. Allez, au revoir. Dégale-vous. Brille. Br donc, moi je suis président Thug. Ils <rire> ont fait un jeu de mots avec président. Euh... Merde. Trump avec Thug. Ah non, j'y crois pas. C'est quoi leur délire Mais arrête, putain Oh putain. Je vais pas perturbé, ça quand même. Lève-toi, c'est cool. Arrête, c'est bon. Mais genre on... on commence solo, je vais être l'arbitre, comme ça on va faire des dingueries, vous allez voir. Ah l'arbitre, je peux me couper. Hein. Voilà. Voilà, c'est le noir que je dois taper. je c'est pas raciste. Attends. Je sais. On va mettre lui en état de.. Voilà, donc euh, je fais des gros n'importe quoi. Un peu qui nous compte frère. Non, non, la gueule! Non, arrête de, de taper prison tag! <rire> mec, il est ouf le mec! Il est passé déjà à côté, les gars! T'as une de patate! Bon, là, il n'y a pas droit à aller ici, hein, bien sûr! Mais dès qu'il fait ça, genre. Oh putain, je vais remballer Il est fou là, Beer Boy! Hein Je l'ai tapé à travers OK, d'accord. Je pense pas à yeah. Ok, ah oh, merde, il y a une scène. Une scène, mais je sais pas si on voit bien. Mais moi j'ai du mal à voir... à vous avouer. Euh... Je sais pas si on va faire un peu Wesh mec, je te pousse. <rire> J'ai poussé mon pote. Mais oh, normal, oh, c'est moi qui saigne aussi, non oh. Normalement, on devrait pas avoir le sang. Ta gueule. <rire> oh putain, merde. Ah ouais. Oh, putain. Ah oh, ouais. Putain, je zoome. Oh classe. Ah non, c'est du sang. <rire> non, c'est son short qui est comme ça. Je crois que c'était du sang. On devrait me défoncer pas quand même! What? What? Vous regardez à côté! Mais qu'est-ce qu'ils font? <rire> <rire> Je lâche, j'ai pas le droit de faire trop la même chose. C'est dans la règle du catch. Si tu fais trop, trop, dans la... oh. trop de fois la même chose, mais bah. À... T'as perdu en fait tout simplement. Ah j'ai fait une prise au sol. Ah ouais le mec qui est arrivé. Ah par contre je sais pas comment on fait. Je pense qu'il faut venir par le côté. J'aime bien faire ça. Mais bon à ah, enfin, ça fait trop la même chose, mais... Je l'ai frappé ou pas le l'arbitre Il veut pas le Comment on échange Ah, comme ça oh, oh il est très bon. Je... Oh, le mec, il sent pas les couilles Le mec, il sent pas les couilles Il a un peu droit dans le ring, mais il se ressent pas les couilles Pardon, oh, pour... pour les bons mais Mike euh, Bundeley. Quand on prend ça, c'est l'arbitre bon noir et le mec. Je suis là, <rire> s'il te plaît. What the fuck, c'est des cosso. On a fait une roulade, frère. Lâche-moi, connard. Voilà. voilà, je suis vite fait. What, What mon fait ça non. Il m'a frappé la rue. Mais ouais, euh, tu fais quoi toi Tout est là toi. Ça s'arrive, frère. Merde, euh, pardon, j'ai bougé la caméra. Ouais, bon, ça je comprends pas. Oh j'ai oh Il Mais je comprends pas. Je vois ce jeu. Ah ouais. Ouais, je vois rien. Ah je suis prisonnier. Plus... Ouais on a gagné Trop bien j'ai laissé faire le mec hein Parce que sinon ça va durer ah, Mais le mec est conçu quand même Donc on a fait ça Qu'est ce qu'il y a ça Play Oh mon dieu c'est bon. <rire> le mec il juge tellement voilà le style est là ah donc là on va jouer ah, pirate s'il te plaît dans un copirate pirate j'ai je suis sûr à 100% qu'il y qu a les cop pirate qu'est ce qu'il fait mec balé qui ramène un truc c'est quoi cet objet as, je connais pas as, encore un nouveau objet je connais pas cet objet pour de vrai oui, je... <rire> oh. <rire> <rire> oui. Mais c'est pour ça que j'aime bien jouer l'arbitre. Wesh! Il a rattrapé d'un coup là! Il fait quoi là? <rire> Merde, c'est pas lui que je voulais taper! Crash, guitare! C'est quoi ce truc? Wesh! Moi j'ai des trucs, s'il te plaît. Ouh. Le mec il s'arrange. On leur sauter dessus. Wouh! Mais c'est quoi? Bon. Je peux leur dire arrête! Attends, je descends les mecs. Attends deux secondes là. J'irai même des gens. Ah mais les gens, ils font 124 ou pas. Ah non. En plus, je ma m'avoir avec un agent de code. Ouais, j'attends. Ah euh, moi, euh, je vous occuperai pas de moi. Hein. J'attends faire des trucs. Hein. Mais arrête de monter. C'est C'est cool. bizarre que je vois plus. Attends. Non, mais. Bah, bon, attends, maintenant je suis censé tout voir. Oh merde! Il suis jeté dans sa gueule. Super. T'as il Bah, voilà. Oh je suis dormant, j'ai pas les Ah bah oui. On est dans le public. Ah oh, je suis dans... Mais ouais je suis On est dans le public. Ah oh, je sais pas ce qu'on fait dans le public. Oh, ceci, <rire> Tiens madame. What the fuck Il a fait quoi là et puis eux, ils sont en train de se battre hein, genre ouais c'est ça fait normal il y a plus d'arbitre on se bat quoi mais... en euh, fait l'arbitre je suis par terre ah, genre l'arbitre ils sont pas c'est je pas rien mais je mais le mec a fiché ouais ouais ouais ouais ouais <rire> Elle hey, était pas très bien quand j'ai gardé sa chaise. Ah non, j'ai pas les ombres de meuf. Attends, on va sur ça. Ah, oh. <rire> elle est moche. Putain, ça... <rire> moi je me suis fait déglinguer par euh, une meuf. C'est une -ce matraque. Putain, j'ai une je vais prendre la matraque, je vais la taper avec. Pardon, je sais pas. Mec, ils ont pas les steaks. Oh merde! Qu'est-ce que tu veux, toi? Bon, <rire> il n'y a rien fait pour. Euh, tu fais quoi avec ça? Putain, c'est le bordel! Je suis tout arrêté. Oh, bah. je wish. à 5 après, j'arrête. Oh, bah, fou Mais wesh! catch. Oh, j'ai pas ça. J'ai arrêté Attends, je pas, cette place. Ah, si ça pas... je <rire> suis les deux mecs. Les deux gars là-bas, ils disent que en... Bonjour, vous allez bien gars Gardez-le <rire> regardez le là Ils disent en regarde. Donc, euh, catch euh, de râle. Plus, je contrôle. Ah, la pauvre meuf! Ah! Oh, la meuf, elle déconne pas! Ah, frappe, elle frappe! Wow. Oh putain, ils sont bien dégagés Bon, enfin, bref, de toute façon, on va s'arrêter là! non je suis encore à 5 minutes! Encore... encore une minute! Oh, on arrête Parce que La vidéo a été trop longue! Enfin, es bien... ouais, elle est bien longue! Mec ils sont pas les couilles touchement un étouffement bah avec. Je regarde dans le cul, c'est pas. <rire> Meuf Enfin euh, mec plutôt, qu'est-ce que tu fais J'ai envie de frapper, j'ai envie de frapper. Il est con. C'est qui rigole. Mais c'était quoi ça Mais j'en il y avait un micro qui volait là <rire> Il a voulu taper... Avec... Oh, Win, oui, non, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce nom? Elle s'appelle Gagné. Euh... Crash guitare. Oh, putain, il est KO le mec. Mais elle a saigné à un moment. C'est pas taré. Ouais, c'est bon. Une... Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce jeu ou un autre jeu. Ciao les amis.